Salut tout le monde, je m'appelle Franck, je suis musicien et intermittent du spectacle. Sur cette chaîne, vous trouverez forcément votre compte, que vous soyez professionnel de l'intermittence ou juste curieux du quotidien des artistes. Côté pro, vous allez aimer les playlists Actu de l'intermittence, où je décortique les nouveautés des textes de loi, le format Idées Revues, où je défonce les idées reçues sur nos métiers, ou encore Trucs et Astuces, un format court, où je vous donne quelques conseils que j'ai glanés durant ces quelques années que je navigue dans ce milieu. Attention, ça pourrait vite tourner au cauchemar. Non, non, mais vous inquiétez pas, je fais ça avec humour. D'accord, faisons comme ça. Côté public, allez donc voir le format saison 4 où je vous propose de me suivre dans mon quotidien d'intermittent du spectacle. L'année dernière, pour la saison 3, vous m'avez vu composer les chansons de mon prochain album, faire une mise en scène, sortir ma propre pièce de théâtre, m'ouvrir l'arcade pendant un spectacle, jusqu'au jour où toutes les salles ont fermé à cause de ce satané virus. Et là, vous m'avez vu douter. Vous m'avez encouragé et bim, j'ai rebondi, j'ai enregistré mon album et j'ai finalement réussi à renouveler. Bravo Merci, merci. Vous allez donc assister à ce quatrième dossier d'intermittence sur cette chaîne pour une année qui s'annonce incroyable, où je vais devoir me réinventer, sortir mon album. Plus que jamais, je compte vous faire participer à cette aventure et faire grossir cette merveilleuse communauté qu'est 507 heures. Allez, assez parlé, on est le 27 juin 2021. À partir de maintenant, j'ai exactement 12 mois pour réunir 507 heures de travail de représentation. Vous êtes prêts Alors abonnez-vous, c'est parti pour la saison 4 de 507 heures.